Je m'appelle Marc-Antoine Drouit, j'enseigne le français et l'histoire au euh, centre de formation Rimouski-Neijette à Rimouski en secondaire 4 et 5. J'ai décidé de euh, participer à ce groupe de travail parce que fondamentalement, euh, je trouvais que l'approche euh, par les manuels, puis tout ça, prenait beaucoup de temps d'une part. Euh, je constatais pas nécessairement que les élèves faisaient le transfert entre ce qu'ils apprenaient dans le manuel et euh, ben, la compétence à développer. Ça me prenait du temps, à imprimer les documents. Euh, je voulais rendre l'interface plus convivial pour les élèves, la rendre genre 21e siècle un peu, sortir des livres papier. La manière d'utiliser la plateforme permet une rétroaction euh, constante, puis permet aussi de, de, de garder les anciennes versions. On a toujours une historique des travaux qui sont faits, ce que j'ai trouvé peut-être un peu plus difficile, c'est la quantité de nouvelles applications qui ont été présentées. Je n'ai pas été capable d'intégrer tout ça. De sites gratuits, mais qui euh, offrent des possibilités limitées euh, sous le mode gratuit. Bon, tout ça, ça a été des irritants pour moi. J'ai découvert euh, les fonctions de base du, du Drive, etc. L'année passée, avec euh, Annie et on a commencé à explorer euh, Class Notebook. Euh, cette année, j'explore Teams. Bon, on a exploré un paquet d'outils, euh, un paquet de, de, de, de, de sites, euh, de différentes options pour présenter le contenu. Après ça, on a exploré essentiellement Class Notebook. J'ai trouvé plusieurs avantages à cette formation-là parce que ça m'a familiarisé avec des outils. Donc, j'avais pris déjà une longueur d'avance. C'était vraiment cool pour ça. C'était intéressant. Euh, sinon, euh, découvrir... de une autre manière d'enseigner euh, par l'utilisation de Ça aussi, je trouvais ça intéressant. Les avantages, juste, ne serait-ce qu'au niveau du temps. Comme je disais tantôt, tu sais, mes documents ne sont pas... Ben, je pense que ça ne sera jamais complètement satisfaisant à mes yeux. Là. Je, je suis toujours en train de les euh, remodeler, de les améliorer, d'en recouper. De... Bien... La plateforme numérique permet de faire ça, permet d'avoir une espèce de corpus en, en constante évolution, puis on élimine, puis on remplace par une nouvelle version qui est, qui, qui est un peu meilleure. Ça réduit le temps aussi de manipulation inutile de documents enregistrés sur des clés USB qui sont perdus ou quoi que ce soit. On a tout sur une plateforme commune, rien ne s'opère. Euh, ça me permet en classe d'utiliser mon temps de spécialistes de l'enseignement de manière plus efficace. La marche est longue. Maintenant que j'ai une idée d'ensemble de tout ce qui peut être fait, j'ai l'impression d'être à l'orée de la forêt. Là. En fait, depuis, euh, depuis la pandémie, ce, que je, ce sur quoi je me suis euh, consacré, moi, c'est de re refaire une espèce de bibliothèque de contenu là, intéressante avec euh, des hyperliens dedans que je peux euh, monter dans, dans, dans, dans Clos Notebook, remplacer somme toute les éléments théoriques du manuel.